Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, Comme vous pouvez le voir dans le décor ici, je suis euh, au pied du Teide ici à Tenerife, donc à peu près à 2000 mètres, puisque le Teide culmine à 3718 mètres, si j'ai bonne mémoire. Donc la luminosité est vraiment très très forte, comme vous pouvez le voir. J'ai mis ma casquette, désolé pour, pour l'image, mais... Euh, euh, ça tape bien fort, là. il fait à peu près 28 degrés, on est début septembre. Et vous voyez, c'est un paysage vraiment très, très particulier ici, à, euh, dans, au pied du Teide. Il y a quelques semaines, je suis venu voir euh, les étoiles ici, parce qu'on a vraiment euh, un ciel magnifique lorsqu'il fait, lorsqu fait beau et dégagé. Et euh, il y avait des scientifiques ici qui faisaient... Euh, des tests d'un robot qu'ils vont envoyer sur Mars. Donc vous voyez ici, le, le, le paysage euh, s'adapte très bien à ce type euh, d'expérience. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler euh, du trading, mais euh, surtout de, de la raison pour laquelle euh, vous pourriez euh, perdre. Et comme tous les débutants, si vous débutez en trading, la chose la plus importante et que vous devez absolument apprendre à gérer, ce sont les trades perdants. C'est la seule raison, si vous avez une bonne méthode de trading, la seule raison qui pourrait vous faire perdre, c'est de ne pas arriver à bien maîtriser les trades perdants. Vous pouvez avoir une technique de, de trading très efficace comme ma, ma technique de scalping par exemple qui va vous donner 95 voire certains jours 100% de trades gagnants mais les quelques petits trades perdants que vous pouvez avoir vous devez absolument arriver à les maîtriser car c'est ça la clé du succès. Donc il vaut mieux couper un trade qui peut-être va se révéler quelques minutes plus tard positif et gagnant que de risquer de voir votre position baisser descendre de plus en plus et finalement arriver à perdre tout ce que vous avez gagné les trades précédents ou même les jours précédents. Vous savez, l'erreur de la plupart des débutants, c'est justement ça, de se dire « bon, je ne veux pas couper, là je suis en perte, le marché va certainement se retourner et mon trade va devenir gagnant ». Eh bien, c'est la raison pour laquelle la plupart des débutants perdent en trading. Donc il est très important que vous arriviez à maîtriser ça et je vous invite donc à tester ça, à vous entraîner à faire ça sur un compte de démonstration avant de passer sur un compte réel. Vous pouvez, vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez essayer avec n'importe quelle méthode. Le problème que rencontrent la plupart des traders c'est justement la gestion de ces trades perdants. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace qui peut vous donner 95 à 100 de trades gagnants la plupart du temps et eh bien vous avez ici en haut un lien vers ma méthode de scalping qui vous donnera ces résultats si vous arrivez à bien la maîtriser. Normalement si vous suivez les vidéos que contient cette, cette formation vous devriez y arriver très rapidement. Mais il va arriver que parfois malgré tous les efforts que vous faites et malgré les bons signaux que vous donnent les indicateurs de cette formation, vous aurez un trade qui part dans le mauvais sens. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas avoir sans arrêt 100% de trade gagnant et c'est le trade perdant qui risque de vous mettre en difficulté. Donc arriver à gérer bien un trade perdant c'est la clé du succès en trading. Donc c'est vraiment la chose la plus importante sur laquelle vous devez vous concentrer parce que des trades gagnants si vous avez une bonne méthode, si le marché est dans une bonne configuration vous pouvez en avoir 10, 20, 30, 40 d'affilée mais c'est le ou les quelques petits trades perdants qui vont faire toute la différence. Donc concentrez-vous là-dessus, apprenez à gérer ces trades perdants parce que ça fait partie du trading, il y aura toujours de temps en temps un trade perdant quelle que soit la méthode que vous appreniez. Et c'est ces trades-là que vous devez gérer, que vous devez apprendre à couper suffisamment tôt pour ne pas mettre en péril euh, votre capital et votre, vos séries de, de trades gagnants. Voilà, je pense que c'est très important. Je pense que c'est vraiment la clé, la clé qui va vous permettre de devenir un trader gagnant. Je pense que tous les traders seront, seront d'accord avec ce concept-là et j'espère donc euh, que cette vidéo vous aidera à devenir un trader gagnant et un trader profitable sur le long terme également. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la également, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire d'autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh c'est le moment